Bonjour, c'est Nicolas du magasin Attal Alors, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler euh, des verres, des verres de lunettes, mais surtout des fournisseurs de verres. Voilà, vous voyez derrière que moi, je travaille exclusivement pardon, avec Essilor. Mais pourquoi pourquoi je travaille et pourquoi j'ai choisi de travailler avec Essilor Alors tout simplement, il faut savoir qu'Essilor, c'est déjà le leader mondial du verre correcteur. Donc les, les verres sont d'excellente qualité, ils ont un service recherche et développement qui est vraiment énorme. Vous avez d'excellente qualité optique, même pour un verre simple, c'est supérieur au, au reste. Euh, D'autre part, c'est une société française. Donc moi j'ai choisi de faire travailler une société française avec des emplois en France. Euh, ça me paraissait euh, important et ce sont quand même eux qui ont inventé le verre progressif il y a plus de 50 ans, enfin, un peu plus de ça. Euh, on est vraiment sur une société euh, qui, qui est leader. Vraiment leader sur son marché, mais leader euh, non pas que de par le marketing, mais aussi de par la qualité des produits. Quand vous prenez un verre progressif de chez Essilor, ça n'a rien à voir par rapport à un autre verre progressif. Et ça, euh, moi, j'en je, <rire> suis vraiment convaincu. Ce n'est pas forcément plus cher, hein. euh, d'autant plus que les verres, euh, on les a rapidement. Tous les verres simples avec Essilor, ben, ça me permet de les avoir, euh, de 90% des corrections, on les a du jour au lendemain. Donc euh, ça c'est quand même appréciable et même euh, les verres progressifs sur la gamme Varilux. Varilux étant une marque des Silor, euh, je, je les ai, euh, on les a en magasin en, euh, en trois jours, trois jours pour avoir vos, vos verres progressifs euh, sur certaines gammes. Donc euh, bah écoutez voilà c'était juste un, un petit point puisque euh, souvent on me demande euh, ben, c'est vraiment mieux etc. Donc euh, oui j'en suis moi convaincu et, et donc je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt au revoir.